Nous passons à deux amendements suivants, donc faisant l'objet d'une discussion commune, tout d'abord le 570, présenté par Madame Morin de Sailly. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Améliorer le pouvoir d'achat des actifs, c'est la raison invoquée par le gouvernement pour justifier la hausse de 1,7 points de la CSG rendue nécessaire pour pallier à la baisse des cotisations salariales des salariés.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 Or, il est indispensable que la hausse de la CSG puisse à tout le moins être compensée pour cette catégorie d'actifs. C'est une question d'équité, c'est le sens de l'amendement que j'ai déposé, qui pose le principe d'une compensation via une réduction du taux de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base, à laquelle l'ensemble des artistes auteurs, quelle que soit leur catégorie et quel que soit le montant de leur revenu professionnel, est assujetti. À qui profitera-t-il Oh, je cite, « artiste, auteur d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et géographiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques » dont il est question à l'article L382-1 du Code de la sécurité sociale. Pourquoi se contenter de poser seulement le principe Tout simplement parce que la loi renvoie à un décret le soin de fixer le taux de la cotisation vieillesse, par paralysme des formes, il appartient donc au pouvoir réglementaire de fixer le montant de la réduction octroyée aux, aux artistes-auteurs. J'attire néanmoins l'attention du gouvernement sur la nécessité que la prise en charge soit égale à 0,95 points pour permettre de compenser la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs. Et je parle bien d'une simple et juste compensation et pas de gain de pouvoir d'achat. Je vous remercie de votre attention. Merci chers collègues. L'amendement 218 qui est présenté par madame Robert. Oui, merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Puisqu'il est en discussion commune, vous imaginez bien que euh, notre amendement est identique. Je veux cependant euh, préciser une chose, et, et madame Morin de Sailly, notre collègue l'a bien dit, il s'agit d'une question de justice il s'agit d'une question d'égalité de traitement entre ces artistes auteurs que vous connaissez, que vous avez dans vos différents territoires. Euh, notre collègue les a cités, mais ce sont des plasticiens, ce sont des écrivains, ce sont des BDIS, des scénaristes. Et je crois que pour beaucoup d'entre eux, ils vivent dans la précarité et je crois que... Euh, faire en sorte qu'ils puissent avoir cette égalité de traitement entre, euh, bien sûr, euh, leur profession et, et le reste des salariés est une question euh, vraiment euh, de justice. Euh, le présent amendement prévoit également, mais je crois que là aussi c'est important de le préciser, que pour l'année 2018, parce que, Peut-être dans l'attente d'une solution pérenne, d'une négociation entre l'État et les représentants de, de ces professions, l'année 2019 pourra trouver une issue. Eh bien, il prévoit une baisse de la cotisation vieillesse de base à du proportion de la hausse de la CSG. Je pense qu'au moment où nous parlons beaucoup culture, où nous travaillons actuellement sur la loi de finances en matière de culture, faire en sorte que ces professions soient soutenues, et parce qu'ils sont pour beaucoup précaires, est aussi à la fois une responsabilité du gouvernement, mais de nous-mêmes. Donc je vous encourage à les voter. Merci. Merci beaucoup. Euh, nous demandons maintenant l'avis de la Commission. Oui, euh, Madame la Présidente. Cet amendement, c'est une bonne occasion, évidemment, de poser au gouvernement la question de la compensation pour les artistes-auteurs. Et euh, ces cotisations étant déjà très dérogatoire, puisque ce sont des indépendants, et ils n'acquittent que la part salariale, vous l'avez souligné, des cotisations sociales, il est difficile d'envisager des compensations qui euh, sont prévues sur euh, l'assurance chômage notamment. Euh, la faisabilité technique euh, de la solution proposée par cet amendement, cet amendement qui en l'absence de précompte de la cotisation vieillesse plafonnée, euh, bah, ne me semble pas vraiment avéré. Donc, euh, ou bien c'est une demande de retrait ou un, un avis défavorable. Mais on va commencer par demander l'avis du, du gouvernement. Avis du gouvernement. Pour monsieur les ministre. mêmes arguments que ce rapporteur général, avis défavorable. Merci bien. Donc, euh, défavorable ou demande de retrait. Euh, Madame la sénatrice. Oui, oui. non, je, je maintiens cet amendement pour la forme parce que. Je pense que cette question, elle n'a pas été anticipée. Voilà. Personne ne s'est posé la question euh, voilà, de cette injustice euh, que j'ai exposée. Je n'ai pas été la seule. Euh, on s'est posé la question sur beaucoup de professions, bien, bien entendu. Hein. Bon, ça veut dire que voilà, tout ça, c'est mal préparé. Je suis désolée de le dire, mais euh, il faut bien que nous, nous soyons là, euh, euh, voilà, euh, vigilants pour euh, exposer toutes les problématiques aux, auxquelles euh, voilà, nous sommes confrontés. Donc je maintiens... Euh, cette, euh, cet amendement. Merci, chers collègues. Euh, Madame Robert, on oui, la parole je, en je explication. Voilà, merci Madame la Présidente. Je, je souhaite également maintenir euh, cet amendement. C'est une question de principe et on sait très bien on sait très bien qu'à la différence des intermittents, ces artistes auteurs ne contribuent pas à la caisse d'allocation au chômage, parce que ça ne fait pas partie de leur protection sociale. Donc à un moment, quand on prend des décisions politiques, on fait en sorte qu'un certain nombre ne soit pas laissé au bord du chemin. Merci. Madame la sénatrice, nous avons donc les avis de la Commission et du gouvernement défavorables. Les explications de vote sont faites. Nous allons passer au vote. Sur ces amendements euh, en présentation commune, donc qui est pour le 570 Qui est contre Qui s'abstient Cet amendement est adopté et l'autre est donc satisfait.